Les investisseurs sont constamment à la recherche d'opportunités relatives aux crypto-monnaies. Le prochain marché haussier des cryptos devrait potentiellement voir le jour en 2025. Dans cette vidéo, nous vous présentons 5 crypto-monnaies à surveiller en 2023 et au-delà. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et liker cette vidéo. 1. Metacad, MCADE, actuellement en prévente. Metacad, MCADE, représente un projet qui vise à créer une grande arcade de jeux blockchain et à intégrer la crypto dans l'ensemble de l'industrie de la gamme EFI. Au sein de Metacad, les utilisateurs peuvent accéder à une sélection de différents jeux de type Play to Earn et participer à des tournois exclusifs pour remporter des récompenses en tokens MCADE. Metacad connecte les utilisateurs du Web3. La communauté Metacad peut se réunir et partager les dernières informations sur les jeux basés sur la blockchain tout en gagnant des récompenses pour leur contribution à la communauté. De plus, le programme Metagrand permettra à la communauté Metacad de voter pour les meilleures propositions de nouveaux jeux blockchain. Par la suite, Metacad allouera des fonds aux développeurs des projets sélectionnés. Dans le processus, Metacad aidera à stimuler son niveau d'innovation dans le Web 3. 2. Dissentraland, Mana. Dissentraland est un monde de réalité virtuelle détenu par sa communauté de joueurs et reposant sur la blockchain Ethereum. La monnaie numérique Mana est le moyen d'échange sur la plateforme An. Avec Dissentraland, les utilisateurs peuvent acheter des biens immobiliers numériques dans le métaverse. Après avoir acheté une parcelle de terrain, ils peuvent ensuite créer du contenu 3D, des applications personnalisées et des jeux. Il n'y a pratiquement aucune limite à ce que les utilisateurs peuvent construire, ce qui contribue à créer un métavers ouvert et étendu. en permet également aux utilisateurs de créer leurs propres règles de jeu et de mettre en place un système d'enchères pour l'achat de terrain. Dissentralan a gagné en popularité lors du marché haussier de 2021. Avec un prix actuel de 1,76$, Mana est une crypto-monnaie à surveiller en 2023. 3. Le Ripple XRP, fidèle au poste pour l'année 2023. XRP, également connu sous le nom de Ripple, est un actif numérique basé sur la blockchain qui prend en charge les paiements mondiaux en temps réel. Le réseau XRP facilite les transferts d'argent rapides et abordables. XRP offre de nombreux exemples d'utilisation différents. Il s'agit de l'actif natif de RippleNet, un système de paiement au niveau de l'entreprise. RippleNet utilise le token XRP pour les paiements transfrontaliers, ce qui peut contribuer à réduire le temps nécessaire aux banques pour traiter les paiements mondiaux. Le XRP Ledger, XRPL, est un réseau décentralisé qui prend en charge des applications et des smart contracts, le XRP étant la monnaie native du réseau. Différentes crypto-monnaies sur XRPL utilisent le XRP pour faciliter les échanges d'actifs. Le XRP est également utilisé pour payer les frais de transaction sur le réseau. Triple, la société qui a créé XRP, a déjà formé des partenariats avec de grandes institutions financières dans le monde entier, notamment J.P. Morgan et la Banque d'Angleterre. Il s'agit donc d'une crypto-monnaie à surveiller en 2023, car le token XRP pourrait franchir la barre des 2 dollars à l'issue du procès contre la SEC. 4. Shiba Inu, SHIB. Shiba Inu, ou SHIB, est une crypto-monnaie qui a fait irruption sur la scène pendant le marché haussier de 2021. Ce projet est basé sur la blockchain Ethereum et est conçu pour rivaliser avec un autre mémécoin populaire, Dogecoin. Le token Shiba Inu partage beaucoup de caractéristiques avec Dogecoin, il est axé sur la communauté et constitue une porte d'entrée amusante pour les utilisateurs qui découvrent le Web3. Shiba Inu a connu une croissance spectaculaire après que plus de 400 trillions de tokens ont été transmis au portefeuille Ethereum de Vitalik Buterin. Le créateur d'Ethereum a ensuite décidé de dépenser 90% de ce total, qui a ensuite été évalué à 6,7 milliards de dollars. À la suite de cette manœuvre marketing inhabituelle, la valeur de la crypto SHIB a attiré des investisseurs de tout l'espace cryptographique et sa valeur a augmenté de plus de 900%. Depuis lors, Shiba Inu prévoit de développer l'utilité du token SHIB. Shibarium devrait être lancé en 2023. Il représente une solution de seconde couche pour Ethereum. Il aura pour but de fournir à la communauté de Shiba Inu une méthode évolutive et sécurisée pour effectuer des transactions avec SHIB. De plus, Shiba Inu soutient la création d'œuvres NFT et permet aux membres de sa communauté d'acheter et de vendre des œuvres inspirées de Shiba sur son site web. La valeur de SHIB est actuellement inférieure de 90% environ à son pic historique. Néanmoins, Shiba Inu vise à fournir une utilité aux mémécoins de sa communauté composée d'amoureux des chiens. Polygon, Matic, la cryptomonnaie qui continue son ascension en 2023. Cette cryptomonnaie, anciennement connue sous le nom de Matic, est une solution de mise à l'échelle de niveau 2, conçue pour augmenter l'évolutivité de la blockchain Ethereum. Polygon permet aux entreprises et aux développeurs de créer des dApps sur la blockchain Ethereum en profitant de sa sécurité accrue et de sa vitesse d'exécution. Ce projet fonctionne en deux temps, Polygon SDK et Polygon Network. Polygon SDK représente un environnement de travail permettant de construire diverses sites de chaînes connus sous le nom de chaîne Polygon. Polygon Network quant à lui assure un mécanisme de consensus optimal pour gérer les smart contracts de Polygon. Avec son utilisation des algorithmes de consensus POS Proof of Stake Polygon a pour objectif d'apporter sécurité et fiabilité au réseau Ethereum. De cette façon, le projet permet de réduire les coûts tout en augmentant les performances du système. 2023, une année pleine d'opportunités. Les cinq cryptomonnaies répertoriées méritent toutes que l'on s'y intéresse en 2023 et au cours des prochaines années. Polygone, XRP et Decentraland sont tous des projets établis. Ils fournissent des services utiles aux utilisateurs de blockchain, et Shiba Inu semble élargir son écosystème pour sa communauté. De plus, Metacad reste également un projet à surveiller. Il s'agit d'une toute nouvelle plateforme de GameFi qui offre des fonctionnalités variées à sa communauté. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de la liker. Dites-moi dans les commentaires le projet qui selon vous va performer d'ici la fin de 2023.